Vitel c'est 34 plans Full CG, c'est une équipe de 32 personnes et c'est 21 Tera d'occupation sur les disques. Sur cette production, on a pu travailler avec Ogilvy en agence et on a travaillé avec Vincent Lobel en réalisateur. On intervient à peu près sur tous les tableaux. On va réfléchir avec l'agence et avec le réalisateur sur du coup une conception d'assets. Et ensuite, on a toutes les étapes d'animation, donc la prévise. Euh, l'animation euh, à proprement parler, et ensuite on a toutes les étapes donc, de lighting, de rendu et de compositing pour venir délivrer les films. Dès qu'on a eu cette idée de montrer la biodiversité de Vittel à l'œuvre, on est assez vite arrivé sur cette idée qu'il euh, allait être difficile de dresser une abeille pour lui faire faire de la boxe. Donc on s'est tourné vers nos partenaires de toujours et qu'on adore, donc Micros, pour voir un peu comment est-ce qu'on allait pouvoir donner vie à tout ça. Et en fin de compte, le plus intéressant était de tout faire en CGI. Nous, les instructions qui nous avaient été données, c'était un petit coin de nature dans les Vosges à une heure matinale. Et un coin des Vosges, on peut imaginer mille façons de le faire. Et du coup, il fallait ben, se lancer, partir de quelque chose. Le fait d'avoir une prévise permet de ne pas s'éparpiller et de pouvoir mettre toute l'énergie et tous les talents au bon endroit. Jusqu'à la prévise, en fait, moi, j'ai fait un boulot, j'ai fait un mon boulot de réalisateur, tel que je le fais d'habitude, en fait, essayer de chercher des idées, essayer de chercher des plans. Et après, après, on prévise, c'est là où, euh, normalement, nous, on tourne. Tandis que là, en prévise, en fait, on a le loisir de vérifier si toutes les options qui ont été prises fonctionnent. Et donc ça c'est le, le vrai truc en plus par rapport à un shooting réel, c'est-à-dire qu'à un moment on se retrouve à pouvoir valider toutes nos idées. Donc c'est à partir de là aussi où on peut se dire on va améliorer les choses, on peut changer une place de caméra, on peut changer un timing, on peut changer une réaction, on peut mettre. Donc ça c'est un vrai luxe par rapport à euh, une prise de vue classique. La marque en fait était très peu habituée à, à travailler avec des images 3D. Je pense que pour nous arriver à avoir une image crédible, réaliste. C'était un des gros challenges. On s'est appuyé sur nos expériences de production. J'ai fait beaucoup de, de pubs avec des animaux. Je me suis frotté un peu aussi à du full 3D. Il y avait plusieurs films, il y avait une grande quantité d'assets et d'animaux à gérer et il fallait euh, avoir une qualité euh, homogène sur l'ensemble des films dans les conditions dans lesquelles on a fait ce projet, qui n'ont pas été simples, au milieu du projet, on s'est fait arrêter par, pour les raisons sanitaires que, que l'on connaît à cause du Covid-19, etc. Et on a dû faire avec. On avait commencé l'animation, mais en fait, elle s'est faite à 70%, je pense, en télétravail. Du jour au lendemain, il a fallu qu'on s'adapte. Et effectivement, ça a changé notre, notre façon de travailler. Le télétravail pendant le confinement, c'est bien passé. C'est vraiment fluide, j'ai senti aucune différence. Le rôle des IT, là, bon, pendant cette crise sanitaire, était et ils ont été très réactifs justement pour nous permettre de, de, de continuer à travailler sans, sans coupure. Euh, en quelques jours, on était tous autonomes à la maison pour pouvoir, pour pouvoir travailler correctement. Donc ça a été une réussite. Ouais. On a réussi à garder une cohésion d'équipe, à avoir un investissement. Tout le monde s'est vraiment donné à fond. Il a fallu faire beaucoup d'allers-retours euh, et s'entraider et essayer de trouver des solutions les uns pour les autres. Et dans le contexte, on s'est super bien débrouillé je trouve et ça se voit sur le résultat.